Bonjour à tous, alors je suis ici pour vous présenter le jeu Rise Busters, qui est un jeu Mythic Games financé sur Kickstarter en 2018 et qui a ce livre bon an mal an malgré le confinement. Et j'ai choisi de vous présenter ce jeu sous un angle un peu particulier, c'est-à-dire au lieu de faire une partie ou de passer une heure et demie à vous expliquer des règles, je voulais un petit peu revenir sur toutes les critiques qu'on a pu lire et voir ces derniers jours concernant le jeu et lesquels, à mon sens, étaient justifiés, moins justifiés ou même de mauvaise foi et avec l'aide de l'image, vous euh, permet de vous faire votre propre opinion sur tout ça. Alors vous allez me dire, ce plan est horrible, j'en conviens. Euh, L'idée c'était de vous montrer, en exagérant un petit peu, parce que là tout est en vrac, que le rangement de ce jeu est absolument catastrophique. Vous voyez ici, un petit peu ici, qu'en fait, au fond de la boîte, vous avez des cartons comme ça qui contiennent les, les palettes plastiques, du plastique transparent, avec toutes les figurines. Et comme vous le voyez, bah, au-dessus, il n'y a quasiment pas de place. Et ce que j'ai mis là en vrac dessus, c'est tout simplement toutes les cartes et toutes les tuiles que vous allez récupérer, qui sont évidemment sur des planches au déballage. Et malheureusement, c'est le genre de choses qui va me faire sortir le jeu beaucoup moins souvent, parce que la mise en place est horriblement longue de ce fait-là, pas que, mais aussi de ce fait-là. Et autre chose, et c'est lié, c'est presque pire, le, le rangement, le rangement est, est vraiment beaucoup trop long et finalement assez pénible, puisque si vous ne pimpez pas un peu vos boîtes, si vous n'avez pas un insert perso... Et eh bien ça va être à vous de vous débrouiller pour vous souvenir comment ça tenait la dernière fois, ou, ou comment faire. En l'occurrence moi la première fois que je l'ai rangé j'ai réussi à faire tout tenir, la deuxième fois ce n'a pas été le cas. Donc là en fait tout ce qui est en sac plastique, en vrac pour l'instant, euh, est dans un coin de mon armoire. Et le jeu ne contient finalement que les tuiles c'est tout ce qui rentre hein, globalement avec peut-être les dés qui sont au fond là-bas. Donc euh, rangement mis en place c'est désastreux, l'argument de Mythic Games c'est de dire qu'il y a deux ans la mentalité n'était pas la même concernant les... Les rangements, je trouve que c'est pas forcément très honnête de leur part. Il y a des jeux plus anciens qui sont beaucoup mieux agencés. Je pense dans ma petite bibliothèque perso, enfin ludothèque, euh, des jeux comme Mage Knight ou, ou Claustrophobia. Euh, Claustrophobia que j'ai récupéré en 2018 était euh, magnifiquement agencé. Et là, pour le coup, on peut dire que même Gloomhaven dans sa version euh, basique fait mieux puisqu'il y a au moins des séparateurs pour les cartes personnages. On va y revenir. Alors on va rester sur les points de friction avec celui qui, je pense, a le plus alimenté les débats récemment. Concernant les règles, les erreurs qu'il peut y avoir dedans ou ce qui pourrait y manquer, on a entendu à peu près euh, tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Je voudrais d'abord faire une toute petite parenthèse sur ce qui est clairement n'importe quoi. Euh, Dice Tower a récemment fait une review assez négative de ce jeu en disant entre autres qu'il manquait des pans entiers de, de règles. Et j'ai un souvenir du, de la mention des passages secrets qui a priori ne seraient pas dans le livret de règles. Je voulais juste vous montrer que c'est absolument faux, j'ai de la chance en plus. Voilà, C'est écrit en gros en rouge donc c'est difficile de le louper. Voilà, donc ceci étant euh, mis de côté, il y a quand même des choses qui me paraissent un peu plus difficiles à tolérer, euh, Qui est des typos, qui est quelques erreurs de lettres sur des, des cartes avec des références comme ça. Je peux le comprendre parce que finalement c'est assez difficile à vérifier et euh, on peut facilement passer à côté. Par contre, d'avoir des mots en anglais qui sont traduits différemment en français selon l'endroit où vous le regardez, ça me paraît plus compliqué. Alors je m'explique, euh, on va avoir ici un, un lexique de tous les mots-clés, il y en a quand même pas mal. Il y en a certains qui sortent assez peu, donc c'est moins impressionnant que ça, ça n'en a l'air. Mais malheureusement, si vous cherchez tir ciblé, vous n'allez pas le trouver. C'est classé évidemment par ordre alphabétique, tir ciblé n'y est pas. Vous avez ici ciblage, c'est ciblage qu'il faut chercher. Ça a l'air tout bête comme ça, mais quand ça se répète 4-5 fois dans une partie, que ça paralyse à chaque fois un round, c'est assez fatigant. On a aussi des personnages comme Rémi qui, euh, qui possède une tuile alto feu, qui n'est pas du tout reprise dans le, dans le livret de règles, puisque sa tuile, à lui, normalement, c'est plongeon. Altofeu, je ne sais même pas d'où ça sort, puisque ça n'est écrit nulle part dans le, dans le livret. Ça, ça me paraît plus facile à vérifier, surtout quand on a une boîte de la taille de Mythic Games. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que même si, bon, bah, au bout de 3-4 parties, vous aurez euh, corrigé de vous-même ce qui cloche, ça la fout mal, et je vous dis, ça paralyse vraiment les, la découverte du jeu. En, en fait, vous vous dites, j'ai loupé une règle quelque part, et il faut que je cherche ce qui me manque, ce que vous ne trouverez jamais. quoi. Des personnages, il y en a des tas, et moi j'adore ça, sur Rush Busters, ça permet vraiment de d'avoir toute une, une phase de, de team-building avant de commencer le scénario selon les besoins et les impératifs euh, bah, des règles qu'on va vous donner. Il y a des gens qui avaient peur que certains scénarios ne soient faisables qu'avec qu certains personnages plus puissants ou certaines équipes types. Je pense pas que ce soit vrai. Finalement, vous avez euh, trois grands, grandes catégories de, de, de héros dans Rage Buster. Vous avez les bruyants, les silencieux et tout ce qui va être support contrôle de foule. Et, bon, évidemment, il y a des subdivisions dans les bruyants, vous avez les bruyants distance, les bruyants corps à corps, mais globalement, si vous équilibrez bien votre équipe en termes justement de, de catégories, entre les supports, les silencieux, les. les bruyants, vous finirez la mission sans problème. Alors l'avantage d'avoir autant de, de decks, c'est que si vous échouez, parce que vous échouerez à Rich Busters, vous pourrez vous dire que c'est pas forcément parce que j'ai pas eu de chance au dé ou parce que euh, j'ai mal joué, c'est aussi peut-être que si je prends un tel au lieu d'un tel, tel support au lieu de tel support, euh, je pourrais avancer plus facilement. Peut-être qu'il me manquait cette fois-là de la vitesse, est-ce qu'il me manquait des dégâts et vous allez pouvoir comme ça affiner votre équipe, mais c'est pas pour autant qu'il y en ait une seule qui peut fonctionner. Et pour avoir refait le premier scénario trois fois, je peux vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de configurations qui marchent plus ou moins bien. Les dés jouent aussi, les cartes jouent bien sûr, mais tout est faisable. Alors par contre, ça me permet de revenir sur un questionnement que j'avais vu sur un forum, qui était est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui s'ennuie Et malheureusement, je pense qu'à 4, la plupart du temps, si. Euh, y compris dans la campagne. La campagne, les premiers scénarios, l'équipe est imposée. Vous avez trois silencieux, et un qui est tout à fait bruyant, parce qu'il n'a que des armes à feu, et un espèce de pouvoir de support, mais euh, support light, on va dire. Et dans cette première mission, comme d'ailleurs dans la deuxième et la troisième, euh, si on compte celle du KSE, vous n'avez pas le droit de déclencher l'alarme. Donc vous vous retrouvez avec un personnage euh, qui, quoi qu'il fasse, plus ou moins, va faire beaucoup de bruit, pour le coup c'est beaucoup de bruit, euh, dans une mission où il faut finir vite et sans faire de bruit. Malheureusement, ça met en évidence clairement euh, le fait que il faut vous trouver un quatrième joueur qui va être très patient ou alors certains scénarios qui sont assez bien équilibrés entre la phase de pré-alarme discrète et la phase de post-alarme où ça bourrine. Mais sur certains, certains scénarios, clairement, je pense que euh, soit ils ne sont pas faits pour être joués à 4. Soit il faut pas utiliser l'équipe type euh, au risque d'avoir un joueur qui euh, va passer la, la nuit sur son portable. On va rentrer dans le vif du sujet, mais vous pouvez regarder sans crainte, euh, il n'y a aucun spoiler. J'ai assemblé les tuiles de manière aléatoire, même si c'est réaliste, histoire de vous montrer euh, une de mes expériences de jeu et de vous faire comprendre pourquoi moi j'adore absolument ce jeu. Avant ça, on va revenir sur quelques points. Le premier, c'est un gros reproche que j'ai pu lire, c'est euh, que tout fait du bruit et que tout est puni. Là, vous voyez tous les petits déblancs ici pour la porte, pour les soins, pour le dossier, pour l'objet. Tout ce que vous allez faire, en tout cas, toutes ces actions-là, plus la plupart des armes, génèrent des lancers de dés de bruit. Et on voudrait nous faire croire que c'est forcément puni, c'est forcément la fin du monde de faire du bruit. Et je vais vous montrer que c'est pas vrai, en fait. Sur un dé, il n'y a, a qu'une seule face vierge. Donc vous avez une chance sur 6 de ne pas faire de bruit du tout. Si je jette mon, mon dé, imaginons que je veux ramasser, il ne pas cet objet-là, si j'avais un personnage ici. Je jette mon dé, je fais trois de bruit. Mince Qu'est-ce qui se passe Je vais juste tirer une carte de bruit. Et là, tant que j'arrive en dessous du seuil qui est ici... Donc là je, dis, je suis en dessous, je ne fais que ça, défausser une carte, mais pas de patrouille, pas d'alarme, rien du tout. Donc la plupart du temps, si vous avez des héros qui sont assez discrets, qui peuvent moduler ou relancer des dés, ouvrir une porte à 3 dés de bruit, c'est pas forcément la fin du monde avec toute l'armée allemande qui vous tombe dessus, et c'est important à noter. D'autre part, et ça m'a permis de gagner une, une mission assez facilement, parfois déclencher une patrouille, ça peut être une bonne chose. La patrouille elle va forcément arriver par la première porte fermée qui est le plus près, d le, le plus près de vous. Donc Imaginons pour ce personnage, si se déclenchait l'arrivée d'une patrouille, elle arriverait par ici. Mais du coup, elle ouvrirait la porte qui resterait ouverte. Et parfois déclencher une patrouille, qui peut se composer d'un ou deux gardes, euh, éventuellement un officier ou un chien, ça pourra vous débloquer une porte qui est verrouillée dont vous n'avez pas la clé, et donc ça devient carrément presque une stratégie de faire de bruit dans ce but-là. Pour que vous compreniez bien la situation qui est devant vous, je vais devoir vous expliquer la base d'un tour et quelques actions élémentaires. Chaque personnage donc joue à son tour, il a le droit à deux actions se déplacer, attaquer, mais une fois chacun, pas deux fois, vous ne pouvez pas bouger de deux cases ou attaquer deux fois, et tout un tas d'actions qui vont de ramasser un objet, donner un objet à un personnage, relever un personnage blessé, que chez cartes. c'est important, on va en reparler, etc. Entre chaque action d'un personnage, tous les nazis jouent. Alors ça va se passer un petit peu comme pour euh, ceux qui ont connu Metal Gear Solid et autres, quand un ennemi vous voit pour la première fois, par exemple ici, on sait qu'il y a un ennemi, mais il ne sera révélé que quand il entrera dans notre ligne de vue. Quand il nous voit pour la première fois, il est soupçonneux. Donc imaginons, le pion n'est pas là, je rentre dans la pièce, j'ouvre la porte, lui me voit, il est soupçonneux. Mon tour se termine là, parce que je n'ai plus d'action. C'est au nazis de jouer. Et dans ce cas-là, mon soldat qui était soupçonneux, il va immédiatement devenir alerté, puisqu'il me voit pour la deuxième fois finalement consécutive. Et c'est là que ça se corse. Dans les premiers scénarios, et dans certains autres d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de déclencher l'alarme. C'est-à-dire que finalement, votre piste de tour est assez courte. Cette piste-là, vous avancez le pion une fois par tour. Mais également, à la fin du tour des personnages, tous les soldats allemands qui sont alertés, là par exemple, on aurait 4 pions, fait avancer le marqueur. Donc je perdrai 4 tours. Ce qui peut vite donc dégénérer et m'amener euh, bah à la fin de la mission. Ça va être plus clair maintenant avec l'exemple que je vais vous montrer. Dans cette mission, j'avais Doc que j'avais pris pour l'essayer, qui est euh, un personnage un petit peu à part, avec des cartes euh, à combo, à contrôle de foule. Je savais pas trop ce que j'allais faire avec. Et j'avais Cool Beer, qui Coulbier était mon... mon assassin silencieux, il va assez vite, il a le, le pouvoir qui lui permet d'annuler euh, des dés de bruit. Donc ça m'allait très bien, j'ai pris que deux personnages pour des soucis de simplicité, bien sûr j'en avais quatre, mais les deux autres étaient ailleurs. J'ai voulu faire un peu le fou, j'ai foncé avec Beer, je me suis retrouvé euh, face à deux soldats et j'ai déclenché tellement de dés de bruit, finalement tellement de cartes de bruit, que... Par un effet d'escalier, euh, j'ai des soldats qui sont sortis de partout, c'est-à-dire qu'une patrouille qui est apparue, mais en apparaissant, elle a ouvert la porte, donc les soldats qui étaient derrière la porte, dans l'autre pièce, m'ont vu également, etc. Et là, vous pouvez vous dire, bon, on est cuit, là, disons, j'ai fait mes deux actions, les trois sont alertés, donc déjà, je vais perdre trois tours, où que je sois, je ne sais plus où j'en étais, hein. je vais perdre déjà trois tours rien que pour ça, et en plus, je vais me faire hacher le par tous les soldats qui vont me tirer dessus et me, et me sauter à la figure. J'avais plus qu'une carte ou deux, j'étais complètement euh, à poil de cartes, donc j'avais pas de, de solution de ce côté-là. Et les attaques que j'avais faites avaient misérablement échoué, ce qui malheureusement peut arriver. Et c'est là que tout le génie du jeu euh, apparaît. Vous n'êtes pas limité euh, en nombre de cartes dans votre main. Donc Doc, comme je savais pas trop quoi faire avec, elle avançait pas très vite, mais par contre, je la faisais piocher en permanence, donc elle avait un beau pool de cartes et autre chose vous n'êtes pas non plus limité par tour euh, en nombre de cartes que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire que prof à son tour, si elle veut utiliser toutes ses cartes, elle utilise toutes ses cartes. Donc je me retrouve au début du tour de prof où euh, finalement, avec tout ce que, déclen que j'ai déclenché, Kulbir était entouré de soldats soupçonneux qui, à la fin de son tour, donc tour des Allemands, tous les soldats soupçonneux sont devenus alertés. Et j'avais un tour, finalement, pour euh, faire le ménage, mais avec prof qui est tellement loin. Et là, vous pouvez vous dire « Bon, ben, c'est cuit, il n'y a plus qu'à recommencer le scénario. Sauf que si vous avez prévu votre coup et que le personnage qui est soit à contrôle de full support ou bruyant tout simplement, accumule suffisamment de cartes, où vous pouvez faire des combos assez massifs. Et je vais vous reconstituer, si vous voulez, celui que j'ai pu faire et, et vous montrer à quel point ce côté un petit peu puzzle ou dans les situations les plus inextricables, il faut absolument sortir le meilleur combo possible avec tous les personnages et quelque chose de vraiment, euh, vraiment glissant. J'avais la première carte que j'ai jouée, qui est celle-ci, donc à chaque fois où vous, cho où vous choisissez un effet, celui du dessous m'aurait permis d'ajouter 2 dés à, à un lancer d'attaque. Donc avancer d'une zone, un héros sur votre zone ou une zone adjacente peut effectuer une attaque avec un dé de plus. Donc j'ai avancé ici, ce qui m'a permis, je ne vais pas rejeter les dés parce que je, vais, euh, je sens que les dés vont me faire mentir, ça a permis à Coolbeer de tuer le premier soldat allemand qui était ici. Ensuite j'avais une carte assez similaire. Avancer d'une zone, un héros sur votre zone peut effectuer une, une attaque avec ciblage cette fois, ce qui me permet de choisir ma cible, ce n'était pas très intéressant là, mais en tout cas ça m'a permis donc d'avancer ici, et d'éliminer de, le deuxième allemand avec coolbia encore une fois alors que ce n'est pas à son tour. Et c'est là que tout le, toute la magie finalement des, des supports rentre en jeu. Euh, j'ai joué cette carte. Toutes les unités ennemies dans votre zone ou une zone adjacente se déplacent de deux zones et elles sont neutralisées. Alors neutraliser ça m'intéressait pas tant que ça parce que ça les empêche de tirer, mais ça faisait quand même avancer le, le marqueur à l'arme. Par contre j'ai fait bouger ces deux unités, ces trois unités pardon, comme ceci et comme ceci, donc deux zones. Et là, j'avais parfaitement groupé tout mon petit monde pour euh, utiliser euh, une des cartes maîtresses de prof, qui est la neurotexine mortelle. Donc, choisissez une zone adjacente. Toutes les unités présentes dans cette zone subissent autant de dégâts qu'il y a de cartes dans votre défausse. Donc, j'en avais facile 4 ou 5, ce qui veut dire que ça éliminé absolument tout le monde. Et pour le coup de... 2 dés de bruit, indiqué ici, pardon, je vais un peu vite. J'ai réussi à éliminer 7 soldats, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même, 8... 8 soldats, donc me débarrasser de tous ces marqueurs-là. Et là, vous comprenez bien que même si, avec les quelques débris que je jetais, je déclenchais l'apparition d'une patrouille, ce sera bien moindre mal, puisque celle-ci serait juste suspicieuse et deviendrait alertée au tour suivant. C'est ce genre d'enchaînement, de possibilités, avec le fait que les cartes donc, ne soient pas limitées, que je trouve absolument génial. Vous allez euh, avoir tendance à garder les cartes le plus longtemps possible, jusqu'au moment le plus critique possible. Et, euh, et généralement, le moment où vous les enchaînez toutes, c'est assez magistral, si vous avez bien prévu votre coup. Pour ma part, je ne connaissais pas le personnage de prof, et c'était vraiment un coup de chance que j'ai ces cartes-là qui s'enchaînent bien. Mais vous avez même des personnages qui permettent d'utiliser les cartes d'autres personnages, et donc ça devient des chaînes de combo assez magistrales. Voilà, ce sera tout pour cette très courte vidéo qui euh, n'explique pas tout, loin bon, s'en faut, mais qui au moins vous donnera peut-être un petit retour par rapport à ce que vous pouvez lire, et puis euh, une idée de comment fonctionne un tour, plus ou moins. Euh, il est à noter, et euh, je le précise maintenant parce que je l'ai oublié plus tôt, que le fait d'utiliser mes cartes pour avancer ici, ici, et faire tous ces déplacements, ça ne compte pas comme des actions. C'est-à-dire que euh, il me reste encore mes deux actions. Je peux encore derrière bouger, je peux encore derrière attaquer si une patrouille apparaissait ici, du fait du bruit que j'ai fait pour nettoyer les, les zones. Donc si vous voulez utiliser les cartes, ça peut vous permettre de bouger très très vite, souvent c'est ce qui va manquer en début de jeu, la vitesse pouvoir gagner du temps sur le compteur de tours qui avance dans tous les cas, et puis avoir toujours une action sous le coude, finalement, si quelque chose d'imprévu se, se passe, il me reste une attaque, il me reste un déplacement, je vais pouvoir faire quelque chose. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et puis je vous dis à très bientôt